Ce matin, on a annoncé la création de, du Talent Coin et donc l'utilisation de la blockchain pour transformer en fait la façon de travailler dans notre propre entreprise. On a considéré que cette technologie pouvait nous aider à trouver de nouvelles façons de travailler, euh, notamment euh, en matière de travail collaboratif, pouvait nous aider à euh, horizontaliser aussi euh, nos, nos organisations et je pense que de plus en plus toutes euh, les fonctions d'entreprise modernes euh, vont amener à être agile et donc euh, être euh, horizontales. Talentcoin, c'est un, un super projet qu'on est en train de monter en interne chez Talent euh, qui consiste à mettre à disposition de tous nos collaborateurs une monnaie virtuelle, le Talentcoin, qui sera accessible pour eux via une application mobile qui leur permettra de recevoir des talents coins, de les échanger entre eux et de les transformer en informations du temps dispo pour des projets en interne. On a imaginé des choses qui seraient des petits déj pour des équipes amenées par des managers directement chez le client, ce type de choses. Ce qu'on veut en fait c'est créer un outil qui va permettre de faire de la collaboration entre équipes, entre collaborateurs, donc un outil avant tout interne pour commencer. On a espoir le développer un peu plus vers l'extérieur demain et, et donc l'idée, c'est qu'on veut permettre à chaque équipe de s'auto-organiser, de s'auto-approprier les moyens qu'on libérera. Aujourd'hui, Une communauté d'une quarantaine de personnes chez Talent qui sont passionnées par la blockchain et qui réfléchissent à des usages qu'on va pouvoir faire de cette plateforme Talentcoin. Le but, c'est effectivement pour nous de développer très vite cette expertise, de la tester réellement en interne et dans des conditions assez, assez rares, qui ne sont pas un petit POC à une dizaine d'acteurs ou pas une petite blockchain fermée, mais au contraire un espace assez ouvert et sur une population assez vaste. Effectivement, le but très rapidement derrière, ça va être de pouvoir leverger sur cette expertise et de pouvoir aller apporter ces solutions, venir présenter notre projet et ses impacts à nos clients et pouvoir réfléchir avec eux aux implications de la blockchain dans leur organisation et des usages qui pourraient être amenés à faire de cette technologie.